Alors bonjour Madame la Présidente, donc euh, aujourd'hui expliquez-nous euh, cet événement. Oui, bonjour à tous. Eh bien, cet événement a commencé euh, déjà lundi. Euh, ça s'appelle donc euh, la semaine de la photographie. Euh, donc euh, L'association Mixage a voulu euh, mettre à l'honneur le quartier et ses habitants euh, à travers euh, une manifestation, euh, donc en faisant appel à deux photographes du gosier. Donc, monsieur Duport et monsieur Miat, pour euh, donc, cette mise en valeur. Donc, il s'agissait à la fois de, euh, de faire revivre euh, l'histoire du quartier et en même temps, avec les, les, les photographes, de la réactualiser. Ça se trouve euh, au local de l'association Mixage, donc à Pliane-Gosier. Et donc, cet événement visait surtout à. à Aller à exposer finalement l'art dans son quartier, c'est-à-dire qu'on voulait absolument que tous les Plianais puissent se déplacer et au-delà, les gens du Gosier et toute la Guadeloupe, bien sûr. Alors cette exposition, c'est une exposition euh, faite par l'association euh, Mixage, l'association de Plian, qui a pour but de, de mettre en exergue les forces vives de la section de pliane au travers des différents métiers euh, des Plianais, voilà. Donc, euh, nous photographes, ce qu'on a fait, on a tout simplement mis euh, la partition en musique, on a, voilà, euh, donc on a répondu à un cahier des charges de la. Alors là, on a une couturière Ah oui, oui, c'est même pas une couturière, c'est une styliste modéliste, hein, c'est Gitane Création, et cette personne, je peux vous dire, à l'international, elle est, euh, depuis plus d'une trentaine d'années, elle va au Salon de Paris, quoi, donc elle est là-bas, donc euh, c'est quelqu'un qui, je veux dire, euh, c'est pas que de la couture, quoi, c'est... C'est vraiment de la création, du stylisme. Oui. Ah ben c'est Alexis Najac, hein, dit Rosita. Cette, cette dame, c'est aussi une figure de, de Pliane hein, dans le cadre de l'exposition. Ah ben tout simplement, là, les photos sont décomposées dans la manière... Ici, on a la torréfaction euh, du, du carapace. Hein. Ensuite, on passe ici à la presse, c'est-à-dire que là, on est en train de, de passer à la presse les, les, les carapaces. Ensuite, on fait bouillir pour extraire l'huile. Et après, après euh, avoir affiné, on passe bien sûr à, au, au récipient, on met en bouteille, bien sûr l'huile de carvate, qui ne connaît pas. L'huile de carvate, c'est bon pour les cheveux, pour la peau. Et même que dans le temps, on prenait une petite cuillère avant la rentrée des classes, on se purgeait avec. Donc cette personne, Alexina Jacques, justement, Rosita, elle, elle est experte en, en extraction d'huile de, de, de carapate. Alors on, a, on y trouve aussi, par exemple, un carrossier oui, oui, toujours dans le cadre de l'exposition à Pliane. Hein, il y a M. Franck Mathias, qui est un carrossier. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui dans un petit accident. On a carrossier. Oui, un on a le plombier euh, Arthur Nègre qui est un grand plombier de, de, de Pliane aussi, dans le cadre de l'exposition. Nous avons fait ces photos. Et aussi le charbonnier, euh, Cyrani Berthelot, qui bien sûr, comme on le sait, euh, de par le temps, il n'y avait pas de gaz. Hein, pas il y a un vieux métier. Un vieux métier et lui, il, il, il poursuit cette tradition. Voilà. Oui, effectivement, euh, bon, on dira Mira. Mira, c'est quelqu'un qui, qui a un jardin vivrier, je dirais, assez conséquent. Hein, puisque je me souviens le matin où j'étais photographié euh, euh, Monsieur Mira. Euh, là, franchement, à lui, tout seul, hein, vu son âge, euh, il a pas mal de boulot. Hein, C'est-à-dire que sur son champ, enfin, il, il, a fait, il fait des ignames. Hein, il fait des ignames, il fait du maïs, il fait de la papaye. Il fait aussi... ce Tout ça à Plian, bien sûr. Tout ça à Pliane. et lui, il fait aussi ce qu'on appelle le hado il faut savoir que ce en tuber, enfin tubercule non, enfin, c'est un fruit parce qu'il euh, est en aérien. Euh, ce fruit en fait il ne faut, il faut pas le cueillir, il faut attendre qu'il tombe à maturité et le récupérer pour le cuisiner. Parce que sans quoi c'est un fruit super amer, on ne peut pas le manger. Donc il faut attendre que l'arbre, que, que le fruit arrive à maturation et à ce moment-là il se détache, il tombe, on récupère et voilà. C'est comme les pommes de terre quoi en fait. Donc c'est M. Mira qui nous propose toute ce, ce, cette palette. Alors à côté de vous vous avez un autre molia oui, oui, lui, c'est Blaise, c'est une figure locale, c'est monsieur Victorien Mollia. Ben Lui, il, il s'occupe de l'entretien d'un espace sur les terres familiales. Et là-dessus, bien sûr, se font des festivités, se font des spectacles, se font pas mal de choses. Donc lui, la particularité, il fait un peu des récup aussi, dans lequel il, il agence différentes plantes, vous voyez, comme dans les bidets, dans les... Voilà. Alors là, on a toujours une grande famille aussi de, de gosiers Plian. Alors, parlez-nous de Patrick. Alors, Patrick Mathias, c'est un monsieur, je dirais, qui est très humble, hein, c'est un monsieur qui, qui a un fort potentiel. Alors, voilà, l'histoire de ce monsieur, c'est quelqu'un qui, euh, a, à la télé, a vu une émission sur les abeilles. Et euh, dans son diff, enfin, dans son, euh, son plan épargne pour, euh, pour la formation, il s'est dit, tiens, euh, pourquoi pas Il est parti 15 jours en métropole chez un apiculteur pro et euh, qui faisait de la transfo, c'est-à-dire la transformation, les bonbons, le sirop et tout. Et lui, il est revenu. Et il s'est lancé dans la production de miel avec ses premières ruches et tout. Et voilà, donc lui, il a, comment vous dire, c'est euh, insoupçonné à Pliane hein, qu'on ait eu ça. Effectivement, j'ai passé deux heures en sa compagnie. Et là, je peux vous dire, j'ai appris pas mal de choses. Hein. Donc euh, lui, il est équipé, comme vous pouvez le voir. Il, est, il connaît toute la science au niveau du, de, de, de, de, de l'apiculture. Euh, et même qu'il nous a laissé du matériel pour que les, les visiteurs puissent... Euh, Puisse voir, quoi, en fait. Du matériel, évidemment, c'est une production de Gosier pliane. Tout à fait, production locale de, local, euh, de pliane, effectivement. Donc, Patrick euh, nous offre du sirop de miel. Et voilà, donc, euh, une anecdote, hein, lui, il, comment vous dire, lui, il ne fait pas de transformation, il ne fait pas de bonbons, il fait pas le truc, mais il fait uniquement que du sirop. Et il m'a appris une chose, c'est-à-dire que une abeille, ça vit 15 jours et une reine, ça vit 5 ans. Alors, euh, également, donc, euh, dans cette exposition, il n'y a pas que des photos euh, de, de personnages, de gosier euh, Pliane. Euh, vous avez également une partie sur les paysages. Tout à fait, nous avons des photos sur les paysages. Plus notamment cette maison la plus ancienne de Pliane, qui a plus de 100 ans. Euh, avec la platine à côté, sur, euh, pas loin, à Mito, sur les terres d'un de, de copain, Fred Belval, Et nous avons le moulin ici... Ce moulin-là, il est bien sûr sur une terre privée, hein, je veux dire, donc, mais je n'y pas on n'a pas pu avoir plus de renseignements, mais ça fait aussi partie du patrimoine euh, de l'exposition. Donc des moulins à Pliane. Oui, il y en a deux, je crois, deux moulins que j'ai répertoriés sur Pliane. L'exposition, bien sûr, pas enfin demain, hein, je veux dire, ça, demain 26, c'est samedi, oui, c'est le dernier jour. Il y a aussi euh, une photo d'une mare, chose euh, voilà, euh, une photo d'une mare, d'une platine, aussi la croix, il ne faut pas oublier que Pliane, c'est un grand centre de pèlerinage aussi. C'est pour ça qu'il y a cette croix aussi. En montant vers Pliane, en sortant de Saint-Félix, vous allez croiser sur votre doigt cette, cette croix. Et pour finir, nous avons aussi des photos de Valais et une photo de prise en hauteur sur la basse Parce qu'il ne faut pas oublier de belles vues. On peut voir très bien euh, Goyave et les alentours de Petit-Bourg, et quelques photos d'architecture. Et aussi les photos de mon collègue Jacques Miat, qui est les photos de l'école de Pliane. Il faut savoir une anecdote que cette école a été complètement détruite euh, lors du cyclone Inès en 1966 et euh, les, on a des bienfaiteurs, la famille Désiré, euh, M. Bertrand et Monsieur Bertrand et Claude Désiré qui ont mis à disposition leur maison euh, voilà, pour la municipalité afin qu'il qu n'y ait pas discontinuité dans la scolarisation des enfants, en attendant la reconstruction du, nouvel, du nouveau bâtiment qui a déjà eu lieu bien sûr. Donc, euh, je rappelle que cette exposition a commencé le lundi 21, elle, prend fin, elle prendra fin demain, samedi 26. Euh, l'association a fait appel à deux photographes, dont moi-même, Patrick Dupont ainsi que M. Jacques Miat, qui... ...1968, et donc après, il y a eu, euh, on a eu un, un, un, un trou, je dirais. Donc après, on a créé l'autre association qui a remplacé euh, UJP, l'association Mixage, m i k s a d'accord donc c'est une association culturelle hein, qui englobe un petit peu tout, qui fait vivre un petit peu le quartier. Et donc à travers ces, ces manifestations, par exemple là vous voyez, on a créé euh, une pièce de théâtre. En fait, c'est Monsieur Michel William W. I. L. I. A. M. qui a eu l'idée de faire de monter une troupe. C'est ce qu'on appelle la troupe pliant Donc on a travaillé d'arrache-pied sur ce, ce, ce projet. Et en mai 2019, on a, dans ce local même, on a fait deux présentations, deux représentations de, de, de la pièce, et Mijadela, qui a été d'ailleurs un très, très grand succès à Pliane. Les gens se sont déplacés, les gens étaient très, très contents. Et donc, on avait comme ambition, comme projet de tourner un petit peu sur toute la Guadeloupe, mais malheureusement, à cause de, du, du problème de, euh, sanitaire que l'on sait... Parlez-nous aussi des prochaines actions de l'association. Donc, l'association, c'est une association qui est, qui est, qui est vivante. Hein. Donc, euh, euh, alors, je tiens, je profite pour inviter la population le vendredi 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, hein. c'est du sérieux. Donc, par rapport justement aux conditions sanitaires qu'on a connues, euh, M. Michel William aussi veut présenter ici dans ce local euh, ce qu'on appelle les TPI. Donc euh, on invite, je profite pour éviter la population pour voir pour essayer de trouver. Rappelez les TPI.